On a voulu réactiver les connaissances antérieures des élèves par rapport à la justification. Euh, C'est sûr en fond, déjà depuis la première secondaire, on en, on en a fait beaucoup aussi depuis le début de l'année. C'est quoi la justification? Ça veut dire quoi, justifier? On fait ça comment, justifier? Et on fait ça via le moment? On est parti d'un canevas qui était, qui était vide et on a invité euh, cinq élèves de la classe, des volontaires, à utiliser des Chromebooks et à travailler. Euh, un peu comme des secrétaires. Donc, ils ont retranscrit au fur et à mesure ce que les élèves euh, nous donnaient comme information au niveau de ce qu'est euh, la justification, à quoi ça sert, euh, pourquoi, dans quel contexte on l'utilise, euh, des exemples aussi qu'on s'est bâtis. Donc, euh, tous ensemble, là, les élèves euh, ont constitué leur propre référentiel. On avait le fameux élève secrétaire, dans le fond, à l'ordinateur, qui... Euh, remplissait le référentiel, et là, euh, en grand groupe, les élèves euh, se rappelaient « OK, avec la justification, il faut faire telle telle, telle chose », alors le secrétaire rentrait euh, les informations dans le référentiel. Le numérique mais, a permis une collaboration en direct. Ça a permis aussi à tout le monde de participer et ça a laissé évidemment une trace ensuite dans le, dans le portfolio de l'élève. Donc, il pouvait s'y référer tout au long de la séquence, mais aussi tout au long de l'année scolaire jusqu'à l'épreuve d'écriture finalement. Au départ, quand on a proposé le travail collaboratif dans un Google Doc, c'était tous les élèves y avaient accès. Ça a été un apprentissage dû, que les élèves ont dû faire. Donc, de comment est-ce qu'on euh, est qu fonctionne quand on est un groupe dans un même tableau, dans un même document? Euh, qui écrit où? Est-ce que je peux effacer si je vois des fautes? Euh, à quel moment est-ce que j'arrête d'écrire? Est-ce que je dois écrire tout ce que j'entends? Donc, moi, je souhaitais que les élèves prennent le plus grand part dans ce travail-là. Je ne voulais pas diriger trop. On ne s'était pas donné de règles. Puis moi, c'était la première fois que je travaillais de cette façon-là, en direct. Euh, donc, ça a été un apprentissage qu'on a fait ensemble, puis euh, les élèves, bien, ils ont vu certains, euh, certains, certains problèmes, certaines lacunes. Donc, ils sont ajustés quand même euh, assez facilement de façon autonome. Donc, on s'est, euh, par exemple, euh, attribué chacun une colonne. Donc, euh, l'élève A... Euh, dans la première colonne, le deuxième élève dans la deuxième colonne. Donc, euh, on s'est donné des rôles comme ça. Il euh, y a un élève qui, naturellement, corrigeait les erreurs de tout le monde. Donc, euh, lui, on a proposé de, de rester le correcteur du groupe, puis de ne pas retranscrire tout ce qui avait été dit. Euh, on avait des élèves qui disaient euh, « mais ça, on l'a déjà dit », donc ils reformulaient. On s'est arrêté parfois pour retravailler certaines phrases. Donc, il y a tout un travail, là, un apprentissage qui a été fait. Puis après, à chaque fois qu'on utilisait un tableau collaboratif ou un document comme ça, bien, ça s'installait naturellement. Donc, c'est un apprentissage qui s'est fait là, au fil des cours. Puis, euh, au bout de trois, quatre fois, bien, les élèves étaient tout à fait à l'aise de travailler de cette façon-là. Et le fun avec de, de, de découvrir le monde du numérique avec les élèves, c'est qu'on dirait qu'eux n'ont pas, pas peur de cliquer sur quelque chose. On, on dirait que nous, il faut qu'on soit sûr qu'on clique sur la bonne affaire. Puis... Des fois, en fait, c'est pas grave. Tu, sais, tu peux cliquer, puis au pire, tu rafraîchis ta page ou tu reviens derrière. Tu sais, on dirait que les élèves m'ont enlevé cette, cette crainte-là parce qu'ils disent « OK, bon, ils explorent, ils, ils fouillent, ils reviennent en arrière. » Ils me disent « J'ai trouvé, venez voir, madame. Tu » sais, on, on travaille ensemble pour explorer l'outil.